Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 3 Nombre caché dans la colonne 5 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 5. Nombre caché dans la colonne 5. Nombre isolé et nu. Un groupe de nombres cachés dans la ligne 1.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 Nombre caché et unique dans la ligne 4 Nombre caché dans la colonne 2 Nombre caché dans le grand carré 1 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans la colonne 5 Nombre caché dans le grand carré 7 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 6 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 4